Ben voilà, et d'accord. <rire> Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans, je vais pas dire une connerie, la rage de rat. Parce que je vais pas te dire euh, l'ascension de rat, ce genre de truc, on la voit pas. Regardez comme elle est belle. Elle est belle. Je l'attendais parce que dedans il y a du ginzo que je veux à tout prix et du rat, et je suis pas seul pour l'ouvrir puisque pour oui, l'occasion j'ai invité. De quoi Marine. C'est pour ça que tu l'as voulu, la... Oui, il y a du ginzo dedans et il y a du rat. Tiens, t'as qu'à des ongles, ouvre. Tada Bye bye. Bon, alors j'ai invité, mais les cartes elles sont pour ma poire, sauf s'il y a une truc qui l'intéresse et elle a déjà dit ce qu'elle voulait. Tu peux le faire. Ah, bon exemple, dis... ah oui la gosse. Ah oui mais tu l'auras pas. <rire> enfin, tu peux l'ouvrir, mais tu la garderas pas. C'est vraiment dommage. Ah, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Alors. Oh, ils ont mis des petits pointillés, ça peut se déchirer, c'est dangereux. Ouais, regarde. Ah mais c'est fait exprès. Mais what Il y a combien de boosters dedans What mais c'est, euh, la vidéo va durer 3 heures. 5 packs, 4 packs, 36 packs. Ah oui, il y a 36 packs. Ah, mais des... ah ok, c'est des boosters de 5 cartes. Okay. Oui. Tiens ton tas, mon tas, et on va dire honneur aux dames. Vas-y, mon tas. Je suis pas un tas, moi, c'est pas le tas. Non, euh, no. oui. Ta, ta, ta, ta. On ouvre un bien et après, bah les steaks. Hein. Je vais en avoir un souvenir, La en souvenir aussi en ouvrir un bien ah, bon, ça oh trop bien ça commence par une carte que j'aime bien <rire> ruée de jetons <rire> ensuite euh, armée mechlord déterminée. armée mechlord de granelle. l'offrande du bras gauche Pega oh. <rire> cyber psychique ok bon ça va ouais. Ensuite, alors on va voir ce que je vais avoir moi. ça que bien, hein, tout bien. T'inquiète, t'inquiète. J'ai les mains moites aussi je crois. Il va péter le truc, il va péter. Non mais... Bah en fait, ils sont grave bien collés. Mais... Non ça va. Ok, c'est bon. C'est juste les premiers, on les ouvre bien, histoire d'eux. Hein. Parce qu'on aime bien les garder en collection et après ben, est, on, on leur récupère leur tronche. <rire> Sunday au jeton. Seigneur Jinzo, alors ça, ça me fait hyper plaisir. Mm -hmm. Skiel, empereur, Meklord. Déployeur, obligato, armée, mechlord. Et communication avec le cosmos pour le deck Jinzo. Nickel. Ah, c'est bon, oui. maintenant tu peux les entrailler depuis l'intérieur. Tu peux leur péter les entrailles. Amplificateur, aussi pour Deck Jinzo, injecteur Jinzo, Weasel Empereur Make Forteresse Merkord, réacteur Slim, Slime, c'est du slime. Slime. Tiens, hop. Est-ce que la gosse va-t-elle sortir On y croit. Ouh Injecteur Jinzo, ruée de jetons qu'on a déjà eu, premier doublon. Contrôle Non, cérébral, j'allais dire contrôle notamment Armée Mecklord de Weasel et réacteur slime aussi, nickel. Tu fais deux petits réacteurs slime. Non mais... Pardon. Oui, tout ce qu'il y a, c'est quand que ça dure trois heures alors. Résurrecteur... Résurrecteur... <rire> pardon. Armée Meklord de Granel. Mécanique, le... astre Meklord. De... Révélation oh, millénaire, révélation... yes Elle est belle. Ouais. Un monstre sauvage apparaît. Alors, c'est bien que tu puisses les voir, mais faut qu'on le voit surtout à la caméra. Parce que je crois que le type on voyait pas bien. Hein. À cause de la lumière. Mmh. Profitez, est-ce que c'est la dernière ouverture qui se passe ici <rire> Vous verrez Astre Meklord Slime métallique. Ah, je sais pas Qu'il avait rédité dedans Résurrecteur Jinzo Forteresse Meklord Et Mega Cyber Psychique Ok Mais euh... vu Jinzo C'est bien Mais euh, là Il y a encore rien De foufou Qui est sorti Armée meclord Déterminée Slime métallique, Armée de Skiel oh. Monster ribbon, oh, yes. scène d'entrave Du dieu le terrain pour euh, le deck dieu égyptien, c'est nickel. Un petit deck dieu égyptien à venir. Alors, chaos infini, bénédiction de l'empereur Mechlord, paralysie des bras, assemblée mechlord, chaîne d'entrave du dieu, bon bah suffisait que je le dise. Et ouais. Honte de choc psychique Paralysie des bras L'offrande du bras gauche Oh, oh le dieu de slime bah, Je l'ai dit en même temps moi, je pas réussi à le dire du coup, bref Et méga cyberpsychique Ça par contre c'est génial le dieu égyptien slime, ça c'est nickel Il mm -hmm. est marqué première édition monsieur Ouais première édition, c'est parce que je pensais, qu elle, elle était encore jamais sortie Donc ça c'est grave cool Ça c'est grave cool Armée Mechlord de Skiel, Wissel, Empereur Mechlord, L'offrande du bras gauche, Contrôle mental, Choc énergétique, Cyber, ça c'est génial pour les Jinzo. Putain, moi je l'ai ouvert Alors, putain, mais du Mechlord, Wissel, Empereur Mechlord, Dragon, Astro Mechlord, Astérisque. T'es trop loin. Astéris. Oui, mais t'es trop loin par rapport à oui, oui. une peu. Voilà. Sunday au jeton mécanico Astro Mechlord, Astro Mechlord radicales Il y en a beaucoup du Mechlord là dedans. Beaucoup beaucoup. On va en avoir à la revente. Alors, onde de choc psychique, granelle empereur Mechlord, injecteur Jinzo, dragon Astro Mechlord. Oh, et c'est Triskelion. Ok, je connaissais pas du tout. Oh, alliage éternel. Elle est belle, elle est belle, petite Jinzo là. Mais je suis content. Ah, <rire> je suis ah, content. Un train de train de la, la caméra, le mieux, c'est que ça compte Mais c'était dans le cadre. Ouais. Est... Il y avait juste un peu au-dessus, mais c'était juste pour montrer la tour en fait. Ah. Je faisais le petit Jinzo, c'est ce pour montrer la tour. Cool. Mais ne critique pas les, les, les beaux gosses de. Non, là. parce que tu me critiques, alors je te Alors pas. arrête de critiquer. Ils veulent pas sortir! C'est la créer. ghost, ça va plus épaisse du coup, ça sent. Mais qui froid, si il Si y'a la là-dedans, je fais le trépied. Oh le trépied, je fais le. ça <rire> va quand tu tiens le le. Quand tu tiens sur deux mains debout! Ah, le poirier! Le, poirier. <rire> le trépied! <Okay. rire> Seigneur Jinzo! Ah Jinzo! Jinzo! Armée Mechlord Weasel, paralysie des non, jambes! Alice, elle, sera... elle y est pas, cherche pas! Elle y est pas! Putain! J'ai eu peur! J'ai eu monstre J'ai eu peur, aussi. non. Tu as regardé dans un miroir? Oui, c'est pour ça que j'ai eu peur. J'ai dieu, <rire> vois... ah, bah, <rire> un chauve. Redémarrage! Un chauve-souris! <rire> un oui, chauve-souris! Whistle Empereur Mechlord, Jura Gedo, Monster Reborn et Reactor Soul. C'est cool parce que Monster Reborn, j'en avais plus beaucoup. La Médic, ouais, C'est vrai. vrai que c'est toujours bien d'en avoir de temps en temps. Hein. Non, mais c'est vrai, coup, tu peux le mettre un peu. Ouais, ça va partir. Bah, tu viens as... <rire> voilà. de le lire. On l'invoque. Monster. Résurrecteur Jinzo. Paralysie des bras. Bénédiction de l'empereur Mechlord. Réacteur Slime. Le petit réacteur Slime, pareil. 3-4 fois déjà. 3 ouais. fois sûr. 4 ouais. après, je sais pas. Du coup, Amplificateur. Seigneur Jinzo. Jinzo en empereur mechlord absorption synchro et déviation mechlord. Ok putain niveau mechlord ils font ils font plaisir. Hein. Ouais. Mais là en fait à part du mechlord, du, du égyptien et du Jinzo, il y a. Voilà, c'est sélectif là pour le coup. Mm -hmm. Redémarrage. Armée mechlord déterminée. Chaos infini. Loi du, Loi du, bon du bon cosmos. Ok. Ouais. Déviation Mechlord. La loi du cosmos, ça par contre c'est grave good. Alors, alors, alors. Sunday au jeton, rue de jetons, dragon Astro Mechlord Astérisque, armée Mechlord de Skiel et, et, et Astro Mechlord l'éradicateur. Attends, il n'y a que du Mechlord là-dedans, il y a du jeton. <rire> Allez, j'en veux du Jinzo, du Jinzo, du Jinzo, ouais. Dragon Astro, Make Lord, Astérisque, paralysie des Jambes, Contrôle Cérébral, yes, Le un disciple. disciple de il au moins un. Bien voir les trois, mais Mega Cyber Psychique, moi j'en ai déjà au moins deux. T'en as, as deux des Disciples de rats Oui, ouais. c'est pour moi. Ah. Bah, du coup, bah, tout ce qu'il y a dedans, c'est pour moi. Même la Ghost. Putain, il y, y a une carte, elle refuse. Même la ghost. tu ne l'aurais pas donné donc tu vois pas. Tu ne sais pas. Ah, merci. Pas savoir contrôle cérébral, slime métallique, armée, Meklord de Weasel, Jura Gedo et, et, et, et communicateur communication, pardon, avec le cosmos. Ah là là là là là là là là, là, là. et là, encore pas mal de star, hein. Ah, mais voilà, nous jouons à Gedo Granelle, l'empereur, mais seigneur du oui. zoo ruée de jetons. Chaîne d'entrave du dieu. Nickel, c'est au déjà c'est sur en x3 la chaîne d'entrave. Ouais. Cool. Je suis pressé de vous présenter le deck du Égyptien. Contrôle mental, Granel, empereur Mechlord, l'offrande du bras gauche, Sunday au jeton, Reactor Slime. Putain, Reactor Slime par contre. Ouais. Là aussi pas mal. Hein. Un peu... <rire> Armée Mechlord de Skiel. Redémarrage, amplificateur, canon de Oh, des ça c'est cool! Un monstre sauvage apparaît. Alors, alors, alors, Slime métallique, contrôle cérébral, paralysie des jambes, gardien slime! Oh, elle est trop belle. Et, et, et chaîne d'entrave du dieu. Et le gardien slime, il est trop beau. Ah oui, il y a du slime, logique, de... que le début, on l'a C'est marrant hein, c'est des cartes de Marek. Contrôle mental. Forteresse Mechlord. KO infini KO infini pardon. Ah un disciple de Rhin. Un deuxième. Alliage éternel. Oh, c'est un alliage éternel qui fait plaisir. Mais franchement, la display, tu veux jouer bien fun et bien rigolo avec une nouvelle carte, c'est cool, hein. Tu veux mmh. faire un petit deck. Oh. Ah, bah, ouais. Ah, bah, ouais. Paralysie des bras, Granel en prend Mechlord, Forteresse Mechlord, Wiesel Mechlord et Astro Mechlord, Éradicateur. Alors je, je crois qu'il y a une petite sprint sur le A et le M. Oui, ils sont ils collés, sont il n'y a pas le trou en fait. De ouais, donc, ouais, mais ouais. c'est ouais, même pas de la miss. Si c'est de la, la mini-sprint, on peut appeler ça la mini-sprint. Il nous reste du coup 5 boosters et toi tout en 5ème. Il reste encore 10 Slime Metallic, euh, oh. Mechanical Astre Meklord, Armée Meklond de Wiesel, euh, oh. Makura le Destructeur. Trop cool Et voilà. Je ne sais même pas qui est Makura dedans. Je, comme vous savez, je ne me renseigne jamais sur les cartes qu'il y a dedans. J'aime avoir la surprise de découvrir. Je ne me spread jamais euh, les sorties. Je sais à peu près ce qu'il y a, mais je, comme j'ai un petit cerveau, j'oublie vite. Et voilà, oh. le troisième Disque oh. oh. ah. de race. c'est génial. Les seigneurs Jinzo, Armée Meklord déterminée. Ce est Empereur McLord et Raider Slime qu'on a en à 20 au moins maintenant, déjà. Oh. Il y en a un boosters qui sort. Ah, il reste du coup 8 boosters. Est-ce que la gosse va sortir Moi, bon, après, je m'en fous de la gosse, hein. <rire> c'est ce que j'avais dit à Marine, je m'en fous totalement de la fini, Armée McLord de Granelle, Monster Reborn, Paralysie des Bras, un monstre sauvage apparaît. Je dire, c'est pas ma grosse recherche, on va dire. Là. Putain, c'est que les cartes vont se bloquer par contre. C'est pas ma, ma recherche, la gosse. Si elle y est, c'est bien. Si elle y est pas, je m'en bats les steaks. Rue de jetons. Mécanical. Est-ce euh, Disciple de rat. bénédiction de l'Empereur McLord, Méca cyberpsychique. Euh, Disciple de rat, j'arrive à trois, donc... Euh. Tu me le donnes. <rire> Je vois, vous voyez que c'est elle qui, de, qui, qui veut. Skiel, empereur Mechlord, Jura Jedo, bénédiction de l'empereur Mechlord, résurrecteur Rinzo et chaîne d'empereur du dieu. Ça aussi, vous pourrez en Non, mais t'as cru que j'étais la banque des cartes Oui. D'accord. Moi, je suis la banque de France, <rire> Monster Reborn, Skiel, un, un Injecteur, pourquoi j'ai un secteur Oh, déployeur Mechlord et déviation Mechlord. Et s 4 Booster. Non je pense pas que la gosse la sortira hein, mais c'est grave. Ouais, bravo à ceux qui l'ont eu en tout cas. Ouais chapeau. Arrête de nous faire le contenu père, tu Paralysie des jambes. Contrôle mental. Onde de choc psychique. Oh Bander psychique. Déviation avec. Ouais, c'est vrai qu'il y a du psychique aussi, c'est vrai, j'ai que... oublié de dire c'est vrai que. Le psychique D'accord. Alors, onde de choc psychique. Armée Lord de Granelle, Sunday au jetons, Redémarrage et Méga Cyber Psychique. Mm -hmm. Allez, le dernier booster. Attendez, on tente un truc, on l'ouvre chacun et on ouvre à gauche et à droite. Comme ça, des gens, bien des Voilà, on, on va on à l'envers, j'attends tout. Ah, à l'envers Bah ben oui. Hop. Et comme ça, hop, on dévoile en même temps. Alors, moi j'ai Lord, Amplificateur. Amplificateur. Oh, génial, je l'avais pas eu en plus encore celle-ci, si si je crois. Tu si, tu ah, bah j'ai pas ou fait gaffe. Oh bah, <rire> ah bah Amplificateur, Dizo. Injecteur Jinzo. Dragon Astro Mechlord, Astérisque. Monster Ribbon. Le Oh, tréon. le vrai nom! Ah yep. Ok, et la dernière. Déviation Mechlord. Voilà. Du bon, Ra Ghost n'est pas sorti, mais comme je vous l'ai dit, moi c'est pas ce que je recherchais. Je cherchais à faire un deck dieu égyptien qui tourne moi, bien. Je voulais qu sorte, mais bon voilà, moi je veux aussi du Jinzo. J'ai juste ce que je voulais, <rire> donc pour moi tout va bien que C'était la guerre à trouver, il n'y en a plus pratiquement partout et il fallait que j'attende octobre pour pouvoir en prendre une. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Par contre ce sera potentiellement plus dans ce décor pour la prochaine ouverture. n'en dis pas de plus. Bisous à tous et à bientôt.